Il est déjà 20 h pour l'usiter de 20 h Alors, commençons. D'abord, un écureuil a été aperçu en train de voler des sucreries à un petit enfant de 14 ans. Voici les scènes. Hé, bonbon, les sucreries, j'adore les bonbons. Hé, hey, je suis le petit écureuil, je vais te voler. Oh non, mes bonbons. Il a été condamné pour quelques années de prison. Et voici quelques scènes de lui au tribunal. Ah alors, je suis un écureuil. Continuez, monsieur, continuez. Ah, je suis un écureuil. J'ai volé, mais je pensais c'était noisette. Parce que les bonbons ressemblaient aux noisettes. Comme vous pouvez le voir. Dans les vidéos que je vous ai montrées. Mmh, D'accord, monsieur. Euh, moi, je suis dans le public et je pense que. C'est un écureuil Laissez-le vivre dans la nature, tranquille, macile. Laissez-le vivre dans la nature, s'il vous plaît. Parce que les noisettes, c'est leur passe Ils adorent les noisettes. Donc, quand ils voient des noisettes, ils prennent des noisettes. C'est comme nous, avec la vache. Monsieur, je vous donne un nom de prison et six mois de travail pour le pays de Maroc. C'est quoi mon travail? Votre travail. Je réfléchis encore. Pas maintenant. Deuxième. Alors, im, euh, dame, Vous avez vu sur la télé, là? Et je vous dis, j'adore. Euh, sur l'oreille, j'ai dit bug, bug. Sur la télé. Alors, deuxième info. Un psychopathe vient de m'appeler. Et comme vous avez vu... Euh... Allô, il y a un bug Ah, il y a un bug Ok Un oh, bug Allô, madame Je rigolais, il n'y avait pas de bug. Qu'est-ce que vous venez de dire Il n'y avait pas de bug euh... Troisième info. Un agent du FBI a aperçu un ours... En train de se reposer sur un tronzat. Voici la vidéo qui témoigne contre l'ours. Oh, je, je rêve où il y a un ours ici. Tronzat. Oh, oh humain. Il y a un ours, il y a un ours. Comme j'ai été au tribunal pendant que l'ours se faisait juger. Ju, juger, juger. Jugez, jugez, jugez comme ça, nous on est dans la régie On vous attend, c'est nul ce que vous faites Alors, s'il vous plaît Faites-nous un bon JT De 20h Déjà, il était déjà 20h, vous faisiez n'importe quoi Là, il y avait un bug, il n'y avait pas de bug Et donc, après, tu... Euh... Ok, je vous laisse tranquille Mais je fais ce que je fais je suis la présentatrice. Voici la séquence Du tribunal Un nom de prison pour l'ours J'aime pas les ours que vous dites autour de prison Je réclame un an de prison pour vous Ah, je suis pas le juge Bah, désolé D'accord, deux ans, parce que je vous déteste encore plus. Quatrième info, il a neigé dans la chambre de Spice Dog. Ceci n'était plus arrivé depuis plus de 48 ans. 48 ans Qu'est-ce que tu dis là, 48 Il était pas né il y a 48 ans. N'importe quoi, ce que tu dis en vie Combien vous voulez 50 euros et je dis rien. Allez. Désolé, mais j'ai que 200 euros et vous dégagez de là. C'est tout ce que j'ai. Je veux, je veux rester. 10 000. Merci. Et voici l'instant pub juste après retrouver les deux nouvelles boss. Ah, ah, je dois dire vrai. Euh, vrai. Hein. Ah, je dois dire information. Je pensais qu'ils étaient fausses. ça on doit dire vrai. Mais en fait, on ne doit pas. Euh, deux informations. Le est fini, fini Ok, instant, plus j'ai fini. Euh, cinquième information, Spice Doc va bientôt faire une vidéo avec un invité spécial. Euh, spécial, oui spécial, qu'est-ce que tu veux toi aussi Moi je fais... Vite, vite, ramenez les secours, ramenez les secours Qu Est-ce que ça va madame Est-ce que ça va madame Je pense pas que ça va monsieur... Madame, ça va Ça ne va pas du tout, monsieur. Je crois que ça va. Ben, au revoir, on a des trucs à faire. 10 euros, on est venu. Merci. Bonjour, euh, je suis le remplaçant de... de, de, de, de, de... Comment s'appelle Isabelle Ok, donc, j'ai jamais fait de, de, de, de euh, ça. Donc, je pense que là, il y a l'instant pub. Et dernière information, c'est abonnez-vous à Spice Doc à uh, Yasta.